sa colle à extension voilà une question qui est très importante alors il y a trois critères à prendre en considération c'est bien entendu et eh bien votre niveau d'expérience si vous êtes débutante intermédiaire experte ou bien master quel est l'environnement si vous travaillez dans un environnement qui a plutôt tendance à être chaud plutôt frais plutôt euh, à tendance humide ou bien sec et le troisième critère c'est bien sûr ses préférences en termes de texture, est-ce que vous préférez travailler avec des textures plutôt visqueuses ou tendance liquides? L'Ultimate 2.0 est la nouvelle colle nouvelle génération. L'Ultimate 2.0 a pour caractéristique un temps de séchage entre 3 et 4 secondes, ce qui ravira toute technicienne travaillant l'extension de cils, que ce soit le classique ou le volume russe. Aussi, c'est une colle dite nouvelle génération puisque son ingrédient secret est bien sûr la 2. C'est un dérivé du cyanoacrylate qui permet d'obtenir un effet beaucoup plus versatile, ce qui signifie qu'elle tiendra beaucoup mieux dans la durée. Vous obtiendrez ainsi des tenues jusqu'à 6 semaines pour certaines clientes. Je vous recommande également cette colle si votre environnement est à tendance humide. Sa texture semi-fine et noire vous permettra de travailler les prestations les plus tendances actuelles, tout comme les Kimka ou les effets liner. La colle The Beast a pour caractéristique une colle de séchage prise rapide puisqu'elle est de 1 seconde. Vous pourrez la travailler en tant qu'intermédiaire à Experte Master. Aussi, elle vous permettra d'avoir des prestations en termes de tenue qui équivaut environ de 4 à 5 semaines. De ce fait, les remplissages pourront s'effectuer tous les 2 à 3 semaines. Cette colle de texture liquide et semi noire vous permettra de travailler les techniques classiques mais également volume russe. La MEC plus banane a pour caractéristique un temps de séchage de 1 à 2 secondes. Ce qui permet aux techniciennes débutantes, intermédiaires, expertes ou masters de pouvoir travailler leurs techniques préférées classique ou volume russe. Aussi hypoallergénique, elle permettra de s'adapter aux yeux les plus sensibles. La colle cristal transparente a pour caractéristique un temps de séchage entre 1 à 2 secondes. Ce qui permet aux techniciennes, débutantes, intermédiaires, expertes ou bien les masters de pouvoir travailler leurs prestations préférées du classique mais également du volume russe grâce au pré encolé ou bien tout simplement celle fabriquée à la main. Sa texture semi-visqueuse permet de s'adapter à... Tous types de cils, notamment les plus colorés, mais aussi c'est une colle qui est dépourvue de noir de charbon, ce qui signifie que c'est la colle la plus hypoallergénique que vous pourrez utiliser pour les clientes les plus sensibles, notamment toutes celles qui sont allergiques au noir de carbone. La colle Volume Plus Expert a pour caractéristique d'être la colle à séchage la plus rapide, puisqu'elle va sécher en seulement 0,5 secondes. Aussi, elle est optimale pour les techniciennes qui vont avoir un niveau expert à master afin de travailler les techniques du volume russe, que ce soit avec des bouquets pré-encollés ou bien des fabrications à la main. Sa texture fine et noire vous permettra d'obtenir des encollages qui soient imperceptibles. C'est pourquoi nous vous recommandons de travailler avec cette colle notamment pour notre gamme Flora. En ce qui concerne l'hygrométrie, je vous invite à vous reporter tout simplement au tableau de colle qui est disponible en document joint sous la fiche produit.